Salut les gens, c'est ce Yoki. et aujourd'hui nous sommes sur un jeu... Ce lui <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Bon bref, c'est <rire> moi qui lâche-kit là. Ouais ça va, une minute. Le oh, monde ça. entier est avec toi. Allez, ouais, c'est parti Non, <rire> Han Solo est avec toi <rire> Quel connard <rire> Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo très drôle avec des copains très rigolos qui se sont en train de marrer déjà au début de ma vidéo, super. Donc je vais pas recommencer parce que ça me casse les couilles. Du coup, je suis avec. Avec personne, c'est nickel, voilà, c'est la grande <rire> Bon bah, du coup, qui c'est qu'il y a Y'a moi Ouais, y'a moi <rire> un... un... un... un... Y'a moi, moi et moi Mec, y'a moi, moi, moi, moi Y'a moi moi et moi sommes dans un bateau, ok. Voilà. Je, je suis avec, avec Flo Flo. <rire> Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> Putain, j'ai présenté qu'un seul mec, qu on commence à marrer, quoi. Qu'est-ce que c'est, Bonjour. <rire> Nous sommes avec Yohan. <rire> Salam alikoum. Nous sommes euh... avec aussi Monsieur Itoé. Bonjour, <rire> <rire> Au oh merde, je vais vous dire des pseudos un peu merdiques. Donc maintenant on est avec monsieur Johan et nous sommes avec monsieur André euh, voilà. C'est bon. ta gueule, c'est drou, drou putain. Oh, je en en <rire> André <rire> <rire> Oh le prénom de merde Voilà donc nous, en fait vrai. on va organiser un tournoi Donc il va se passer en 7 combats Si je me souviens bien Le premier que... c'est donc euh, Flo Flo Serra Contre Drou Drou et donc nous on va spectate Et on va commenter ça puis après le gagnant D'entre de ce... les deux euh, jouera Contre le gagnant de la deuxième poule et voilà Etc etc je pense que vous avez compris Vous pouvez lancer le combat bah, C'est quand, euh... quand je fais plus l'introduction Franchement je vais vous applaudir <rire> le ouais, Donc le deuxième match je vais oh, ouais. opposer donc, euh, Monsieur Ito Contre moi, non. donc euh, personnellement j'adore Lucien, il est niveau 18, c'est mon perso préféré, donc ah je pense que... Ah bah on l'a perdu. <rire> enfin, mec, je suis <rire> <promets. rire> voilà. du coup, Asoury contre ouais, Orion, c'est parti. Eh mais c'est eh une chatte <rire> Oui, <rire> oui. oui bravo. Très belle <rire> remarque. Merci beaucoup. Alors rappelez-vous du score de... Ton euh, réperçus, regarder allez. le score de quoi K.O. 2, File 1, Accident 1. Rappelez-vous de ce score. Pourquoi <rire> Parce que c'est de la merde! Par contre, je... si je savais à quelle touche c'était pour jeter son arme, ouais, j'aurais pas dit non. <rire> c'est la touche R. Parce ah ouais. j'aurais bien aimé te de lancer des bombes, tu vois. C'est pour ça que je jouais à la manette, c'est mieux. la, la preuve, preuve tu vois, j'ai perdu. <rire> je, <rire> je tiens à dire que monsieur Joac, il a un personnage qui fait penser à Megaman. Pas tellement, mais on va dire que oui. Donc, du coup, c'est Queen Eye contre ouais. Lord Vrax, ok. Ah, d'accord, Je me parle de Megaman, je vois pas du tout le. Non, y a non, pas de rapport à je, je tiens à dire, Megaman. Bien sûr, il ouais, y, mais... me... y a pas de soucis. Non oui, mais, Robert, je y a pas de soucis, oui c'est Oh Oh Oh Et c'est passé à sa balle Équilibré, voilà. Boum <rire> oh. <rire> <rire> <rire> <rire> Le duel autiste avec un moi et un contra alors voilà, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui ont désisté par rapport à cette vidéo <rire> Du coup, ben, on va mettre euh, donc Hugo <rire> contre moi. C'est lui qui a demandé, je préfère préciser hein, ouais, quoi ouais. Ce combat tellement épique <rire> Attends une minute, putain, ah, il faut que je euh, prends les, les touches! touches même si ça fond, là. Hugo attends, versus bot! Attends, une minute, attends mec! <rire> T'as Alors... ici! Ah, voilà. Donc ça ah. veut dire qu'en fait, Monsieur Joac va soit se retrouver ah, contre là. Hugo, soit contre un bot! <rire> <rire> <rire> ok, Ouh, Ça c'est impressionnant! Ouh, magnifique! On sait qu'il fail! <rire> C'est bon, Bravo Magnifique Oh la galère Mais bordel arrête de faire des sauts toi Prends ton coup merde Bon les gars vont me rappeler quand je s'en fini. <rire> la tension, le suspense, est à son comble là. J'espère que je serai en finale <rire> Après donc, ce ouais. sera donc euh, Monsieur Joach contre bah, en théorie D'accord, donc tout Attends, jeu, donc moi je veux affronter Ito. Ouais, hein. c'est ça. Moi je veux euh, affronter bah, on Ito. Hein. On peut faire une, une sorte de, de, voilà. de moins mauvais, tu vois. Oui, Une sorte de moins mauvais quel <rire> connard. Un ah non, non 3 vu j'ai fait contre ça. Ce qui est bien aussi, c'est que vous parlez de potes de mon match, quoi. Bah et non, non c'est de la merde. Y'a tellement rien à dire en fait. <rire> <C 'est ça. rire> Voilà Tu suis suicidé oh, magnifique <rire> Je me suis suicidé Ah pour <rire> vous <rire> pauvre, hein, sur moi. Mais qu'elle voulait Premier suicide Mais <rire> bah, qu'est-ce que suicide Je suis pas mort quoi <rire> ah, Non mais je ne suis pas arrivé je... Ah ouais tu, tu penses que je vais me suicider Bah non, c'est pas vrai Rappelez-vous de ce qu'il a dit <rire> <rire> <rire> Eh bah par contre, si je me mange un suicide j'aurai je quitte le tournoi <rire> ah, <non. rire> ah, Rappelez-vous de, ah, du bah, dernier match qu'il a fait <rire> Pourquoi <rire> bah ouais, Ah ouais, il ouais. Mais le en fait, a peut-être une chance de faire euh, hein Peut-être Attends, c'est Non, pas si, ouais, Tu ne pas, <rire> pas alors là, là, là c'est mort Je pense que je vais me faire un peu fister avec une couverture <rire> Non t'inquiète, il est mauvais monsieur Joac. A <rire> <Don't rire> part c'est pas il sait rien faire en fait Allez Hugo, énerve-toi Prends ton épée un jour Allez Hugo, passe en Super Saiyan Oh magnifique il m'a attaquer là. Non, mais ma touche, putain! Ah! mec Non, il est mort! Mais pourquoi tu t'es suicidé, Hugo? Parce que je t'explique, j'ai trop spamé la touche d'eau et. Oh, GG! Oh! Oh, bravo! Ouais, j'ai fait un kill, mais je vais me suicider! Ah! Ah, y'a peut-être une chance qu'Hugo aille en finale, hein! Non, non, je vais me faire défoncer après! J'espère que je serai en finale! Attends putain, encore ma touche Non, non Rien n'est joué, Hugo peut passer en finale. Oh, oh. l'énervement de Monsieur Joach qui passe en mode de gros chatou. Gros méchant chatou. pour la troisième place. Oh putain. Oh, ils sont tous les deux en rouge. Hugo en finale! Hugo il s'est énervé! Bravo, <rire> franchement bravo! Très très très, très bon start! mon gars qui est parti! Monsieur Jacques il est en PLS, il est en train de rager! <rire> ah mais mon gars tu vas entendre un clavier qui va voler! <rire> attends, pause, pause, pause! Mec, attends, pause, mec pause. en finale il s'est pas encore joué! Tu sais, c'est oui. la finale, le mec il demande des points! <rire> <rire> attends, attends, attends! Attends, j'ai mis pause comme un con! <rire> Monsieur Joël, que t'as osé perdre contre ça quand même! Attends, attends, attends, une minute, encore une pause, encore une pause! Mais non, mais bordel! Ouh! Et eh bah ben non! Attends, une minute, je reviens à la touche, attends une pause, encore une pause! putain, mais c'est pas possible! C'est bon! C'est bon? Non, je rigole, attends, encore une pause! Encore une pause, attends, encore une pause, c'est une pause! Ok! Moi ah je dis, attends, ça, ça tente de faire des feintes là! Moi je dis, ça fait des feintes! Là. Oh bon, Magnifique! Voilà, bah, je voudrais d'abord destiner cette victoire à mes pré précédents adversaires qui, ne, qui, qui ont bien joué, hein, d'ailleurs. Euh... Ouais, pas seulement les précédents. <rire> D'accord, moi, moi j'ai cru que je t'aimais bien et tout, t'allais dire, ouais, je dis cette victoire à Misterito, mais même pas. Quoi. Puis voilà, mais grâce à, à Misterito qui en premier lieu m'a permis d'atteindre la demi-finale, puis à Flo Flo -Serra, qui m'a permis d'atteindre la finale pour faire ce combat. <rire> <rire> D'accord. Oui, oui, attends mec, c'est quoi la touche pour... Euh, attends. Donc on a un terros pour Drodrou et un... Commence, on pas je... Hugo, okay <rire> <rire> on commence pas à faire ton Hugo, ah, ok Commence pas à faire Non j'ai pas la touche pour jeter mon arme. <rire> Comment on attaque <rire> Je pense déjà, vous en train de faire votre vidéo, vous avez déjà l'idée, ah j'ai une idée, comme titre de vidéo. Hugo et ses touches. <rire> non non le, le, le titre ce sera sûrement un truc genre le tournoi des légendes des légendes un truc du genre <rire> le tournoi des autistes <rire> Ouais pourquoi pas C'était finale de de de, de Sekpa, quand même c'était magnifique <rire> bâtard Tu mangé frère Et hey, moi je, je te jure tu me laisses oh. pas gagner je me désabonne. fait ça <rire> oui. Bon bah on démarre YouTube <rire> Non parce que Non t'auras encore un match droit -dro à faire après T'auras ah, un non, match contre le Si t'auras un match contre le perdant de Simon euh, Bot Donc uh, Drodro c'est est... <rire> Donc je suis troisième, c'est ça, ça euh, Non là pour l'instant on sait pas combien de j'aime Bah mec c'était la finale là donc Mais non c'était pas la finale si, si, Là, là, là où... c'était les quarts de finale Là Là il va y avoir un, un autre match de quart de finale Après il y aura le match de demi finale Là tu ah, seras sera le pro la du coup après t'as le encore les. Tu ah. seras le cinquième sinon. Ouah c'est trop compliqué. Ah non parce que c'est exactement. Je suis direct la finale je sais. Si je crois que je suis en train de comprendre train de mais. Plus simple Johan, prenez moi deuxième Flo Flo contre Johan... Pour, pour, pour la troisième place. Ah. Pour la troisième et, quatrième et, et, la, la, quatrième. Quatrième. et la quatrième. Mais c'est pour, pour la... moi. Mais non c'est celui qui va perdre euh, sur la voilà. Ensuite la 5ème euh... La 5ème c'est euh... pour celui qui va gagner, le... enfin celui qui a gagné le match, actue... enfin oui, celui qui vient de gagner contre celui qui va gagner pour Ça avoir la 5 place Ito est... contre Donc en gros là moi je joue pour la 7 place Ah bah Exactement là Magnifique Euh là c'est Luma, Luma contre, enfin Simon contre Bot Luma, nous nous sommes des ayens non, l'humain, pas l'humain! Ah! Il <rire> <Les con. rire> est con! Franchement, c'est tu défoncer par le bot! Ah oui, tu... ah, non, c'est pas toi qui est mort contre le bot c'est qui? C'est qui qui avait joué contre, contre le bot qui était mort? Ah, bah, moi, c'est moi qui a joué bah, avec le bot! Bah, c'est lui qui avait joué! Ah non, le bot, oui, il est. Oui, pardon, oui. Je J'ai défoncé sa mère, le bot! Le pauvre! Les gars, attendez, il reste combien de temps? 3 minutes, je le temps de faire du poker! Vas-y vas-y t'inquiète. <rire> tu m'en prépares un peu s'il te plaît Tu veux du sucre ou du salé Euh sucré. D'accord. Tu veux peu de caramel frère. Par contre exact. Par contre ce qui va être un peu triste pour certains c'est que j'ai euh. un dizaine un de popcorn où c'est euh, Yann Solo. Bon <rire> Ça se fait trop pas. mais le bot c'est qui Ember, le marcher. De... Ouais ouais. C'est lui. Oh Non c'est trop <rire> oh non, Lucas, <rire> tu vois, oh, je t'emmerde. Je tiens à dire que je me suis pas fait tuer une fois par le bot, alors bon. <rire> oh, oh toi, oh, t'es oh, un oh. tricheur. Non, toi, t'es un tricheur aussi. Bah, aussi Toi, <rire> bon, t'as fait un pause, pause, machin, j'en ai mes touches. Connard, Cette imitation, cette. Euh, euh, oui. euh, yes. Yes. <rire> eh eh. Eh eh <rire> Mec, il perd ses mots. Ah, <rire> attendez. Eh, euh, euh, euh, j'ai perdu ma langue. Attendez, laissez-moi avec les touches. Mais <rire> pourquoi drop Mais bah non, c'est pas drop D. Des... D. Des... Oh. What oh. Mais c'est bugué ce truc. Le Mec, il découvre des touches en fait. Ah, mais d'accord, on peut appuyer sur ces touches là. Ah, d'accord, c'était passé, c'était les flèches. Ah Putain. Ça, ça va, y'a ça, pas de soucis <rire> <rire> Oh ok, c'est bon maintenant, oh je vais jouer Oh, c'est mal, je ma à Je vais pouvoir jouer sérieusement, ça va être très bien. Tony hein. Parker Zlatan, voilà. Tant qu'à faire du name dropping, hein, autant, autant continuer. Et là attention, là il y a Diablo 9 qui arrive en scène là, attention. Mais non, évite de <rire> si. Se... <rire> attention au hein. Tiki Dix aussi <rire> Pardon. Attention <rire> attention, au. Attention au coin, ah non, ça c'est. non. Ah, non. <rire> Okay. Ah en fait j'ai compris On cite que les noms de youtubeurs de merde oh, ah, oui, ouais. oh, bah, vas-y Floflo flo, -Flo euh, fait, euh, fais euh, fait euh, la game, euh, fais euh, la game non, Je me sentais un peu gratté. Euh, vas-y flo, flo montre-nous oh, ton cul D'accord, tout à fait, la drone ouais, non, <rire> non, je pensais à skill, tu vois, mais euh... Oui, bah accessoirement Ah oui, avec du skill, <rire> oui ah oui d'accord, t'étais comme ça toi, ok. <rire> ah oh, encore cette map, mais non, c'est pas possible. <rire> On a même pas vu la map, nous, perso. La même que tout à l'heure. Je suis en train Et de charger également. Il, il, il... Ah c'est la map pas, une... Ah non Attendez, j'ai pas spectate One. Ah bravo, bah oh. tu veux spectate Attends, quand même. Moi, ouais. pas. Mais bah je sais, merci Putain, t'es con, toi Bah t'as rien, je t'en prie. Rappelle-toi tes souvenirs, essaie de... <rire> <rire> sais, c est, c est, c est... Non, c'est pas Floflo c'est moi, son pseudo c'est Floflo Sera. Exactement. Ta <rire> gueule, téléphone What the fuck et je croyais que c'était les pompiers moi Le mec est dans une caserne de pompiers <rire> C'est quoi ce téléphone <rire> Magnifique 10 sur 10 quoi Et à ce moment là ma soeur a décidé de venir dans ma chambre pour dire En gros on va faire un monopoly Oh non Oui <rire> mais non ouais, euh... Vas-y va faire ton Monopoly Il un monopoly, vas-y Merveilleux Pendant les vacances, il y a des grosses soirées quoi Non, non Il va se taper une <rire> lan Monopoly les gars Pouce vert juste pour ça Pouce bleu juste pour ça mon dieu. Les gars, ragez pas, il va se taper une <rire> laine Monopoly Non mais chez <rire> lui mon gars c'est une grosse soirée Une grosse soirée Monopoly, je l'ai fait un <rire> Et du coup, j'ai décidé de couper le rack ici, mais j'ai décidé de prendre la vidéo de K1 pour voir qui avait gagné. Bon bah, <rire> on va dire victoire de Monsieur Joach qui finit troisième malgré le fait que à Tori, enfin. Moi je vais f... à la bonne paye, je reviens. Énorme, <rire> d'accord. <rire> <rire> je la sens la solitude. <rire> Vas-y, laisse le boss faire. Ouais. Monsieur Eto, Monsieur Joach, dégage. <rire> avec lui, avec son rire. Du coup, Hugo, il est parti faire son Monopoly. <rire> non mais il est vraiment parti faire son Monopoly, je crois. Ah oh, le pauvre. Non bref. Oh la violence. Simon en PLS. Oh Hugo, il est revenu. <rire> okay, <à gagner. rire> <'ai> gagné monopoly. <rire> Ah mais tu nous as tués toi tout à l'heure avec ton monopole putain. Et en plus je dis ça à ma soeur, ouais tu vas passer sur Youtube, Et elle fait, ouais <rire> Oh <rire> Magnifique <rire> lancé Le match qui va départager donc, bah le, le, le, le, le, dernier le plus nul le, dernier. <rire> le, le bot est Drodro. -dro. Je m'occupe de mettre le bot, euh, tu peux rejoindre Drodro -dro. Ah non mais vas-y, je, je crée la game, c'est bon, je sais faire. Ah tu Voilà c'est bon. Ah il l'a mis en easy <rire> <rire> Le mec il veut pas du tout. Là, <rire> là le pire c'est que le mode easy il se fait défoncer. <rire> Drou, Drou fait gaffe, es, tout est filmé de, par, la, par plusieurs personnes, ta réputation est en jeu. Qu'est-ce que c'est que ce combat La, PC, la PC de la femme. Les gens ont pas payé pour voir ça, mec. <rire> Qu'est-ce que je m'en bats les couilles Youtube c'est <rire> gratuit, connard. <rire> Et là, Sébastien Sabal l'a envoyé la balle. Sébastien si Sabal. Sébastien <rire> Sabal. Si sa balle Et Tony Tony Carper. Tony Montana. Ou encore. euh Kim. <rire> Il l'a dit en tout petit en plus. Il y a des gens qui ont perdu contre le bot ou pas oh. du coup euh, non, il... Bah non, non, bah non, s'il se retrouve dans les derniers c'est qu'il a tout le temps perdu C'est les deux derniers, ça c'est qu'au comme... montage on va monter oh le match pour ah, bah, savoir est... qui est vraiment <rire> dernier bah, donc, dans ce tournoi bon, On a qu'à dire que le bot c'est l'ennemi <rire> 20 minutes Three, two, Oui j'ai mis 20 minutes Three, mais il n'y a qu'une vie gros <rire> <rire> Donc ils ont on 20 minutes pas. pour <rire> se tuer non, pas. En plus je vais dire <rire> que le mec il s'est fait on chier pour faire des options ou quoi Allez 20 minutes <rire> Mais non par contre battez vous les gars, please donc, et euh, eh bien pour ce tournoi, Merci. le premier étant moi, Nidalek, j'attends toujours le deuxième. c'est qu'un connard! Voilà, le troisième c'est donc Monsieur Joac, le quatrième est donc Flo Flo Serra, le cinquième est donc Monsieur Mito, le sixième est donc euh, Lumagnus, le septième est Drew. et le dernier c'est le bot qui n'a pas démérité pour autant. Attends, je suis moi? Oh, euh, attends, je suis où moi? Euh, je suis C'est bon, voilà, moi je prends pas le bot. Attends, fait. je suis pas où? <rire> Je suis toi. c'est énorme. Ce combat tellement épique. Je pense que c'est vraiment le, tru le truc qu'il fallait, qu fallait pour pouvoir résumer cette vidéo quand même. Si quelqu'un comprend quelque chose. <rire> je veux pas dire mais le bot c'est même pas le dernier de la partie. Hein. La gueule <rire> euh... Mais regarde, t'as tout le monde 4 4 4. Film 4, 4 3, 3 a... Puis le bot, puis drou drou. Ta gueule Putain <rire> Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin Moi j'ai envie de dire euh, merci euh, pour ceux qui m'ont soutenu pendant la vidéo. <rire> je remercie aussi ma, ma sœur pour me prévenir que je dois faire une partie de Monopoly. Ouais, surtout. <rire> et aussi euh, je remercie à les gens qui me connaissent et que m'ont encouragé. très Ensuite, Flo. Ma je, oh, euh, euh, je dirais mignon. Bah écoute, moi j'ai bien kiffé l'intro. C'est <rire> <rire> ouais, ouais, ce de que je veux dire. Euh, ensuite euh, c'est qui C'est Droudrou euh, Oui, Droudrou Drou Est-ce que t'as es C'est con... le bot, c'est le, le bot, Mais non, <rire> non. <rire> T'as mis la gueule <rire> voilà, est mais bon. mais mais le, bot, le bot, il, il, est doit parti. il doit dire quelque chose Non, <rire> oh, merde <rire> Je t'emmerde Je Lui, il dégage C'est un, <rire> un connard <rire> Fais ce que tu veux, moi, moi je bah, vais je faire caca Chez Paul J'ai mal Je vais faire caca chez Paul <rire> Hugo, il joue à vieux il joue le grand chaponais Il joue Oui Eh attention il y a une mine Eh lol C'est doubisme mon gars Frère putain t'es casse couilles Je mettrai plus de vie la prochaine fois Non mais tu pourrais prévenir Oh on peut faire ça Bah Hé. Aïe on est contre le vent s'il te plaît oh, a oh, On a dit euh, Tu te calmes, on a des... De Morano, là Je suis les colassoeurs <rire> <suis> Les colassoeurs Il <rire> le, est les, les plus pédé Les chapeaux d'eau, c'est pas tous pédés, hein <rire> Ils sont tous conants <rire> oh. <rire> oh. Y'a mis hymne dans ta gueule oh. bon, You are maybe... Toi je suis un rôle <rire> Dégage Ce n'est pas la vérité Il <rire> la mange tout seul quoi <rire> J'ai si je la mangeais pas, pas tout de suite mais.. Ok ok. C'était avait... nul ça comme coup Tiens Bim. Il est Trix! Mais c'est nul! Mec, il t'a eu trois fois avec le même coup quoi! Eh, <rire> hey, c'est Hugo qui va gagner hein! Trix! Vas-y, passe ça! C'est Hugo qui va gagner, tu dis! Non, pourquoi? Le temps! <rire> oh. Oh. Player 1! Ça fait le pain qui... de Et on saura jamais qui c'est qu'à gagné c'est moi, j'ai plus de vie. Non, on se t'aura pas, Julie. Si, parce que si, il aurait eu plus de vie dans tous les cas. Ah non, on sait pas, autant je l'aurais tué. Ça fait quoi un arou Ça fait un runa. nain C'est un roumain, mais en plus petit. Ouais, vas-y, Hugo. Vas-y, prends la arme. Merde, ouais, jamais toujours C'était pas moi à la base. Et toi je ne sais pas, on prendre ça. NON MAIS NON NON Ouais, retour sur la vide, vas-y. Tourne Eh on est clair en ferrant. Tiens. Tiens. Mais Mais il il Oh, bah je joue plus. Ok. J'attends que vous perdez un peu de vie là, et après je me remets à jouer.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 je sais pas si je peux écouter le démon ou l'ange. Écoute l'ange, envoie lui. <rire> Viens Ah oh, il m'a bloqué, <rire> <rire> je vais dans le vide Je vais m'occuper Vas-y Hugo, vas-y, vas-y, vas-y Hugo, vas-y Je suis de la tribu de Dana, <rire> de Dana. Dans la